La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, chers frères et sœurs catholiques, protestants, adventistes qui êtes parmi nous. Nous avons aussi une forte délégation de Bible à Neuilly, et ils sont accueillis chaleureusement. Bienvenue aux catéchumènes, en tout cas celles et ceux qui ne sont pas frappés par le Covid parce que nous avons une épidémie dans la classe. Merci à eux de conduire ce culte, ce culte œcuménique, ce culte pour la semaine de l'unité, ce culte qui rassemble parmi vous, parmi nous, beaucoup de couples mixtes. Et nous voulons dire par ce culte qu'effectivement, il faut qu'il y ait des lieux pour proclamer notre unité, pour proclamer que les liens qui nous unissent sont plus forts que ce qui nous divise, c'est-à-dire nos convictions, souvent, nos histoires théologiques, nos histoires, notre histoire de l'Église. Mais baptisés en Christ, nous sommes un et une en Christ. Et nous proclamons avec l'Épître aux Éphésiens « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. » « Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Et puis je voudrais accueillir, bien sûr, chaleureusement, mon cher ami le Père Bernard Bourdin, frère dominicain, frère prêcheur. Il est philosophe, il est théologien. Nous nous sommes rencontrés dans des colloques ensemble, et il était venu aussi pour le colloque sur le transhumanisme à Neuilly. Chers soeurs et frères dans le Christ, je voudrais tout d'abord remercier mon ami le pasteur Bruno Godelet, comme il a dit tout à l'heure, nous le connaissons depuis longtemps, et le remercier pour la confiance et l'honneur qu'il m'est fait de prêcher dans votre communauté euh, la parole de Dieu. Donc je vous remercie, vous aussi bien sûr, membres de cette communauté et je suis ravi de me retrouver aussi euh, euh, parmi d'autres frères catholiques, adventistes, Enfin, je crois qu'il y a une grande diversité de, de chrétiennes et de chrétiens au sein de cette Assemblée aujourd'hui et qui, comme vous le savez, annonce on n'est pas encore tout à fait, mais on est déjà dans le climat de la semaine de l'unité des chrétiens. Alors, euh, lorsque euh, Bruno euh, m'a demandé l'autre jour, d'ailleurs, <rire> quel serait le titre euh, de ma prédication, ce qui est étonnant, ce qui de... <rire> on n'est pas habitué à cela, j'ai trouvé ça très intéressant, euh, et je lui ai répondu ceci. Eh bien voilà, la doctrine du double régime temporel et spirituel chez Calvin est-elle toujours actuelle ou d'actualité et j'ai ajouté sa signification évangélique et, bien entendu, par voie de conséquence pour moi et pour nous, son enjeu écuménique. À la lumière de ce long titre, vous comprendrez déjà peut-être un peu mieux le choix des lectures et qui correspondent aussi, car nous avons tous une subjectivité et des orientations, une spécialité, et dans mon cas, euh, ça se sentira sans doute dans ce que j'ai à vous dire. Euh, je suis. Euh, je n'ai pas de paroisse, je ne suis pas dominicain avec une charge paroissiale, je suis professeur de philosophie politique à l'Institut catholique de Paris. Et évidemment, ça marque un peu le rapport au choix des textes, et comme j'ai la grande chance de bénéficier, euh, de, comme a dit Bruno d'ailleurs il y a quelques mois, de l'affranchissement que vous avez <rire> par rapport au. Aux, objectiv... aux régulations liturgiques qui sont celles du monde catholique évidemment je me suis euh, livré à ces choix personnels mais qui me paraissent pas tout à fait dénués d'objectivité non plus au regard de la situation euh, française tout simplement dans laquelle nous sommes puisque nous nous acheminons comme vous le savez à des échéances électorales de grande importance. Alors, il ne s'agit pas, rassurez-vous, de vous dire, voilà, le Dominicain va nous dire en chair euh, ce qu'il faut faire. <rire> Et pour qu'il faut se prononcer, il est évidemment que non. Mais je vais partir euh, de l'Évangile, des textes, de l'Écriture. Mais aussi, puisqu'il s'agit de parler de, au travers de l'Écriture, de, de rendre compte, au fond... Euh, de l'actualité de l'enseignement de, de Calvin euh, je le disais encore à, à Bruno tout à l'heure euh, j'ai été amené à relire du même coup certains passages de Calvin que j'ai lu il y a bien longtemps de cela euh, et ça m'a permis de me remémorer un certain nombre de choses que j'avais bien dans l'esprit mais qu'on oublie toujours un peu quand même et j'ai trouvé très utile avant de m'engager de plein pied euh, dans la prédication de la parole de Dieu, d'en rendre compte au travers de ce qu'en dit, comment la comprend Calvin lui-même. Et ceci m'amènera à me situer de plein pied complètement dans, bien évidemment, la signification évangélique pour nous tous, que l'on soit réformés, luthériens, catholiques, calvantistes et bien d'autres encore confessions ou dénominations chrétiennes, la signification qu'il y a à être aujourd'hui des citoyens croyants dans notre monde contemporain. Et Calvin en avait clairement conscience, et on voit combien il s'inscrit dans une, une histoire, bien sûr, mais je vais prononcer un mot qui peut être, peut susciter des, des, des, être, auquel vous pouvez être comme réformé, réfractaire, mais qui n'a pas forcément le sens qu'on peut lui prêter habituellement. Il s'inscrit dans une tradition, au sens étymologique d'une transmission de la foi. Et on le voit très clairement, et c'est là que je voudrais au moins relire quelques phrases. Hein, Ce n'est pas une conférence, évidemment, hein, on reste dans un registre qui subit la prédication, mais quelques phrases méritent, me semble t il, d'être lues pour honorer le titre que j'ai proposé à euh, Bruno euh, il y a quelques jours. Calvin, euh, hormis bien sûr, la classique distinction du spirituel et du temporel, Julien, j'ai bien la classique, qu'il reprend de Luther d'ailleurs, mais qu'il qu infléchit aussi, parce qu'il est à Genève, il n'est pas dans le monde germanique. Donc je passe là-dessus, ça n'a pas plus d'intérêt. Mais c'est surtout lorsqu'il dit, euh, puisque maintenant nous avons parlé du, depuis des chapitres et des chapitres entiers du régime spirituel, maintenant parlons du temporel. <rire> Toute l'institution de la religion chrétienne, s'est consacrée à ça. Alors il, Vers la fin, on arrive tout à la fin de l'institution. Et il dit, mais celui qui sera discerné entre le corps et l'âme, enfin, très traditionnel, hein entre cette vie présente et transitoire, ça sent bon son saint Augustin, ô <rire> oh combien, car Luther et Calvin étaient au fond de bons Augustiniens, et la vie à venir, qui est éternelle, entendra pareillement assez clairement que le royaume spirituel du Christ et l'ordonnance civile, l'ordonnance civile, il parle avec le langage de son époque, donc autrement dit, le pouvoir politique, quoi. Hein sont choses fort loin, distantes l'une de l'autre. Évidemment, quand on a choisi l'évangile de Jean, on entend déjà résonner « mon royaume n'est pas de ce monde » du Christ lui-même, devant Pilate, hein ce sont des choses fort loin distantes l'une de l'autre. Et, dit-il, en, euh, en référence aux Galates, d'ailleurs l'épître aux Galates, euh, de ne pas... Euh, il dit bien que la liberté spirituelle pourrait, au fond, très bien exister avec la servitude civile. Je veux dire par là que la liberté spirituelle est une chose, il faut bien aussi obéir aux réalités civiles. Ce sont deux choses distinctes. Mais surtout, bien sûr, assez proche de Luther, le grand souci de Calvin à son époque, ce sont les dissidents anabaptistes, comme on les appelait à ce moment-là, c'est-à-dire ceux qui ont une conception très unilatérale de la liberté chrétienne, de la liberté spirituelle, comme vient de dire Calvin, et que Calvin traite d'esprit fantastique. C'est son mot. Hein il est bien vrai que les fantastiques, c'est-à-dire en fait les anabaptistes, qui ne cherchent qu'une licence débridée, donc a rien à voir avec la liberté spirituelle, ont aujourd'hui cette manière de parler. Et il ajoute, donc, euh, tout ceci, bien sûr, est, est tout à fait excessif et que la liberté spirituelle ou la liberté chrétienne ne saurait nous rendre étrangers à l'ordonnancement civil et à ses exigences. Et il ajoute un peu plus loin, je m'arrêterai là, le but de ce régime temporel, et de nourrir et entretenir le service extérieur de Dieu, donc s'il est distinct, il n'est pas non plus séparé. La pure doctrine et religion, garder l'état de l'Église en entier, nous former à toute équité requise, à la compagnie des hommes, etc., etc., d'instituer nos mœurs et une justice civile, etc., et j'en passe. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on n'en finirait pas. Mais voici. Euh, brièvement euh, résumé, restituer euh, la raison pour laquelle Calvin, contrairement effectivement aux anabaptistes, et de ce point de vue-là en accord avec Luther, même s'il y a un certain nombre de distinctions, de différences entre les deux, mais ils sont d'accord sur le fait fondamental que la liberté chrétienne, qui est cette éminente liberté spirituelle que nous avons reçue par la foi et la grâce, ne saurait en aucun cas nous dispenser de l'obéissance à l'ordonnance civile, mais aussi d'y contribuer. Et ça fait partie de ce qu'il appelle le service extérieur de Dieu. Eh bien, chers sœurs et frères, c'est au fond le défi permanent de l'existence chrétienne depuis toujours, puisque le Christ lui-même, et on peut remonter au premier testament. On a lu Daniel. On aurait pu lire le premier livre de Samuel avec l'instauration de la royauté. On a entendu l'Apocalypse qui nous apprend bien sûr que avec le Christ nous avons l'alpha et l'oméga de l'histoire, le début et le commencement. Mais avant d'arriver à l'oméga, il faut en passer, comme dit Calvin, à la vie transitoire. C'est notre lot nous ne pouvons pas déroger à l'existence terrestre au motif que nous avons acquis la liberté spirituelle dans le Christ, que nous sommes sauvés par la foi et la grâce, et euh, par conséquent, euh, que nous serions libérés de toute contrainte. C'est ce à quoi s'opposent manifestement nos réformateurs. Et dans ce sens-là, et je pense que précisément, on voit bien la, la signification évangélique en ce sens qu'ils s'inscrivent, et en l'occurrence Calvin, dans la logique évangélique du Christ lui-même dans l'évangile de Jean. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il ne s'agit pas de faire de l'évangile un programme politique. Je pense d'ailleurs au grand théologien Karl Barth soudainement, de plein pied, bien sûr, dans la tradition calvinienne, qui disait au début du siècle dernier, dans Communauté civile et Communauté chrétienne en particulier, un petit texte tout à fait remarquable d'ailleurs, il dit « il n'y a pas de politique du royaume de Dieu ». Il n'y a pas, plus exactement d'ailleurs, non, de parti politique du royaume de Dieu. C'est extraordinaire cette phrase. Il n'y a pas de parti politique du royaume de Dieu, donc ça veut dire qu'effectivement, il n'y a rien à tirer, en termes de programme, de l'espérance et de notre foi dans le royaume. C'est une autre réalité, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais en même temps, évidemment, cela ne signifie pas que nous devons être indifférents au monde dans lequel nous sommes. Et en ce sens-là, qu'elle veut aussi grand réformateur fut-il, il ne faut pas faire des réformateurs avec un grand air, comme on le dit communément, comme étant en rupture. Et c'est dans ce sens-là que je parle de tradition. Et qu'il y a une signification à la lumière de l'Évangile, écuménique de ces textes de l'Écriture et de ce qu'en a fait Calvin. Par la, le biais... La, le, le, L'esprit augustinien, Augustin auquel je faisais référence tout à l'heure et sur lequel je reviens. Vous savez que Augustin euh, distinguait la cité pérégrinante de la cité de Dieu. Nous sommes toujours dans la cité pérégrinante. Et pourtant, notre destination, c'est la cité de Dieu. Alors, ça a été retravaillé, reconsidéré dans un autre vocabulaire par Luther et puis par Calvin. Mais c'est cet esprit-là, c'est la même chose. Qui se situe dans la logique, par conséquent, évangélique, en passant par Paul, et puis Augustin, on pourrait citer chez les Dominicains au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, et puis nous en arrivons aux grands réformateurs du XVIe siècle. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a véritablement, au travers des... ou malgré les différences ou les divergences entre ce que l'on appelle habituellement de manière confessionnelle protestants et catholiques, en réalité aussi bien des choses communes hein, qui tiennent tout simplement et radicalement à l'esprit évangélique, à la source évangélique, à la sève évangélique, une fois encore. Jésus, le Christ, disant à Pilate, ou devant Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et en même temps, parce que mon royaume n'est pas de ce monde, eh bien, euh, cela ne signifie pas que nous n'avons rien à dire, nous n'avons pas, selon d'ailleurs tout l'esprit de l'évangile de Jean, du reste, nous ne sommes pas pour autant en permanence dans le monde, tout en n'étant pas de ce monde c'est le lot même de la condition de l'existence chrétienne, c'est que nous sommes dans le monde tout en n'étant pas de ce monde. Et le, la, la, la proclamation du Christ devant Pilate le dit parfaitement. Mon royaume n'étant pas de ce monde, ce n'est pas une royauté politique, je n'ai aucune visée de cet ordre, mais en même temps, bien sûr, les disciples du Christ que nous sommes, n'auront pas pour autant à être indifférents à la vie dans le monde, tout en n'étant pas de ce monde. Et c'est ce qui fait que, aujourd'hui encore, nous avons à être à part entière, en l'exprimant dans un vocabulaire tout à fait différent du Moyen de l'Antiquité chrétienne ou du Moyen-Âge ou du temps des Réformes, nous avons à être à la fois d'authentiques fidèles du Christ, et en même temps, dans nos régimes modernes, que sont les démocraties, des citoyens à part entière responsables de la cité dans laquelle nous sommes, sans pour autant chercher à faire coïncider ce qui relève du royaume du Christ et ce qui relève des affaires de ce monde. Et c'est, je pense, la grande tâche euh, qui nous attend et euh, qui, euh, qui, qui, qui par laquelle semble-t-il chrétiennes et chrétiens de quelque église que ce soit nous sommes appelés à rendre euh, euh, fécond euh, notre témoignage évangélique c'est à dire ni indifférent aux affaires de ce monde ni non plus euh, ne laissant absorber le message de l'évangile euh, dans euh, les considérations euh de ce temps, hein, l'Évangile n'est jamais, jamais dans l'air du temps, en fait. Hein, il est toujours signe de contradiction du monde dans lequel nous vivons. Hein, et c'est cela que nous sommes appelés à être, au fond. Donc nous ne sommes pas des, des esprits fantastiques, comme disait Calvin à propos des anabaptistes Il ne faut surtout pas que nous soyons des esprits fantastiques, mais des signes, car nous ne cesserions d'ailleurs d'être des signes de contradiction. Hein, c'est en étant pleinement, euh, conjoignant le spirituel et le temporel, comme disaient autrefois les les médiévaux et encore les réformateurs du XVIe siècle, que nous serons signe de contradiction pour ce, pour ce monde, et donc des témoins du royaume du Christ qui n'est pas de ce monde. Et c'est, je pense, euh, euh, en effet, euh, euh, permettre à, à nos sociétés modernes de relever la tête. Hein Il nous faut relever la tête. Nous vivons une époque où nos concitoyens porter de jugements péremptoires sur eux, Hein, parce qu'ils n'ont pas, oserais-je dire, cette chance de bénéficier de la foi et de la grâce reçue Ils n'en sont pas moins nos frères en humanité, et nos sœurs en humanité. Mais ils ont sans doute quelquefois, dans l'esprit du temps présent, tendance à rechercher des formes de salut à courte vue, et chercher à faire coïncider leurs désirs avec ce qu'ils devraient être immédiatement. Nous vivons dans un monde où, Souvent, nous cherchons à faire coïncider ce que nous voulons, avec ou ce qui n'est pas ce que nous voulons qu'il soit. Or, précisément, précisément euh, l'Évangile nous appelle constamment, et c'est en cela, cela qu'il est salut et libération, à accepter que rien ne peut coïncider entre euh, l'appel la, à un salut définitif une libération de nos oppressions, de nos contraintes, de nos de nos souffrances et Dieu sait qu'il y en a. Mais rien ne peut coïncider entre la justice définitive que nous attendons et celle d'ici-bas. Et par conséquent, il serait vain et il est vain. Et c'est la tendance ou le tropisme naturel d'aujourd'hui de rechercher à faire coïncider une justice absolument parfaite pour des motifs parfaitement justifiés, par ailleurs, de, de souffrance vécue. Et les exemples ne manquent pas, ils sont malheureusement légion. Mais c'est parfaitement vain de rechercher à faire coïncider une justice parfaitement impeccable ici-bas, im im imminente et immanente, alors qu'elle est appelée à une réalité tout autre. Et c'est cela qui est d'ailleurs difficile à faire passer comme message. Et c'est pourtant infiniment plus... Euh, libérateur, et c'est ce que nous enseigne de fait euh, le Christ lorsqu'il dit une fois encore, à l'ordonnance civile, pour parler comme, comme Calvin lorsqu'il parle à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde et je ne cherche en rien à faire coïncider son espérance avec la réalité ici-bas dans l'immédiat. » Et c'est tout le sens, et je voudrais conclure euh, ma prédication par ce biais-là, c'est tout le sens au fond euh, pour nous, quelle que soit la compréhension que nous nous faisons de ce que nous appelons l'Église, et c'est pour cette raison que je préférerais parler grec ou latin, ça évite les divergences confessionnelles, euh, Église catholique, Église protestante, réformée, ce que vous voulez. Hein. Ecclésia, l'Ecclésia, l'Assemblée, hein, c'est le, le langage du Nouveau Testament, l'Ecclésia. Hein. C'est tout le sens de faire ecclesia, de faire communauté chrétienne, de la liturgie, du culte, hein, qui est une façon pour nous de nous rassembler, pour nous dire. Dire entre nous, on l'a entendu dans les chants tout à l'heure, euh, notre foi, notre espérance dans le royaume qui est au centre de notre vie et qui pourtant n'est pas de ce monde, mais qui en même temps vient dès maintenant, commence maintenant. Hein, c'est en le disant ensemble, et non pas seul dans son coin. Hein, c'est de nous rassembler, et ça, là aussi, il y a bien sûr très clairement, la signification évangélique qui est honorée, mais aussi la signification écuménique, par votre conséquence, puisque ici, on voit bien, nous sommes de, confessionnellement d'églises différentes, et pourtant, nous sommes bien d'accord, c'est notre raison d'être de nous retrouver ce matin, sur le fait que c'est en célébrant la foi qui nous est commune par les chants, par la prédication de la parole, euh, que nous pouvons euh, nous dire, nous redire ensemble, euh, que nous ce que nous recherchons, ce que nous prêchons, ne coïncide pas avec les réalités de ce monde. Et c'est pourquoi nous nous rassemblons. Comme le disait une fois de plus Karl Barth, la communauté chrétienne n'est pas la communauté civile. Et en même temps, quand nous allons nous quitter, nous allons nous retrouver dans la ville de Neuilly et ailleurs, nous nous retrouvons dans la communauté civile. Et nous allons, fort de ce que nous nous sommes redits ensemble, fort de ce que nous nous sommes redits ensemble, poursuivre, effectivement, cette annonce euh, du royaume du Christ, qui n'est pas de ce monde, et qui pourtant, parce qu'il n'est pas de ce monde, permet de dire quelque chose de neuf, de salutaire, au monde dans lequel nous vivons. Voilà, chers sœurs et frères, ce que je voulais, au fond, vous dire. Euh, j'espère euh, ne pas avoir été trop long, j'espère ne pas avoir été trop court non plus, et j'espère avoir pu vous dire au moins à peu près l'essentiel de ce qui me paraît être notre foi commune, eu égard à ces questions qui traversent notre vie de foi. Au fond, parler des choses, comme on dit aujourd'hui, de la politique ou du temporel, c'est se dire que le monde informe, et par ses exigences et ses attentes, notre foi en fait. Dieu nous parle au travers des questions du monde. Et inversement, Dieu ne nous demande surtout pas de le couper par le Christ des affaires de ce monde. Vous voyez, là, c est, c est, et en même temps, ne jamais les confondre. Voilà, au fond, le grand combat spirituel qui est le nôtre. Rendons grâce à Dieu pour l'envoi euh, qui nous communique, pour être ces femmes et ces hommes-là dans le monde d'aujourd'hui et, et de demain. Amen. Voilà, merci mon cher Bernard pour cette parole revigorante. Alors peut-être que quelques-uns, quelques-unes ont été étonnés qu'un frère dominicain s'intéresse à Luther et à Calvin. Mais Bernard est professeur, comme il l'a dit, de philosophie politique et donc forcément, ce sont des sujets d'approfondissement. Ma fibre calviniste, luthérienne et augustinienne a vibré. J'aimerais t'offrir ce livre de Francis Dupont. C'est un de nos chers paroissiens qui a écrit un livre sur Philippe II, donc roi très catholique, dans la logique de la contre-réforme. Donc vous voyez, aujourd'hui, les catholiques parlent des protestants, des Luthériens, de Calvin, les protestants s'intéressent évidemment toujours aux catholiques. En t'entendant, j'ai pensé à cette phrase de l'apôtre Paul, ⁇ Tout est à vous ⁇ Paul, Apollos, Pierre, tout est à vous, Karl Barth, Saint Augustin, Bernard Bourdin. pour la prière pour l'unité, je vous invite à bien vouloir vous lever. Nous avons des catholiques, des protestants réformés, des protestants adventistes parmi nous. Et donc, euh, ensemble, nous nous unissons pour cette prière pour l'unité. Pour l'unité des chrétiens. Seigneur Jésus, tu as prié pour que tes amis soient unis par le lien de l'Esprit. C'est pourquoi nous te prions pour que nos relations soient sans faux-semblants, réellement gratuites et sans illusions naïves. Donne-nous un esprit d'accueil et de tolérance dans nos différences. Apprends-nous à aimer la diversité que tu as créée. Oui, Seigneur, enrichis-nous. Pour la mission de l'Église universelle, Dieu notre Père, bénis ton peuple sur la terre. Jésus lui a fait connaître la grâce. Donne-lui d'annoncer aujourd'hui encore la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde entier. Rends ce peuple, ton peuple, rends-le audacieux pour ton service et ambitieux pour le service des hommes. Mais aussi, secours et délivre celles et ceux qui subissent des persécutions, des brimades ou des vexations en fonction de leur foi, en raison de leur foi. Oui Seigneur, fais de nous des disciples, mais délivre-nous des oppresseurs. Pour la sortie de la pandémie. Pour la sortie de la pandémie. Nous te prions pour que tu soutiennes celles et ceux qui ont été frappés cruellement par cette pandémie du Covid-19 que nous subissons mondialement. Stimule l'intelligence de nos chercheurs, encourage nos soignants et met au cœur des pays riches de venir en aide aux pays pauvres ou en développement. Que cette crise mondiale ravive la conscience de l'indépendance humaine et de son unité fondamentale, oui, éclaire mondialement nos consciences, Seigneur. Pour nos familles, fais reposer ta grâce sur nos familles et nos célibataires. Unis, parents et enfants, dans une même confiance en toi, éclaire et dirige les éducateurs de la jeunesse et fais germer l'évangile qui a été semé dans les cœurs de nos jeunes et de nos enfants. Encourage les moniteurs des écoles bibliques dans leur service. Oui, Seigneur, donne-leur de moissonner ce qu'ils sèment au centuple. Pour ceux qui sont dans l'épreuve, accorde ta paix à ceux qui passent par l'épreuve. Affermis la foi et l'espérance des malades. Sois proche des pauvres et des vieillards. Relève ceux qui sont accablés par les difficultés de la vie. Console ceux qui passent par le deuil et révèle ta présence à ceux qui sont seuls. Fortifie ceux qui sont abattus. Travaille les consciences afin que ceux qui t'ont oublié reviennent vers toi et que ceux qui sont revenus à toi grandissent dans la connaissance et ta communion. Oui Seigneur, sois proche de ceux qui vivent dans l'épreuve. Pour les peuples de la terre, Seigneur Dieu, viens tout particulièrement au secours des populations frappées par la guerre ou la répression sanglante. Pour eux, et pour toutes les victimes des conflits armés, nous te demandons d'agir sur les consciences, afin que les hommes et les femmes de bonne volonté Triomphe des tyrans et que la solidarité internationale soit réelle et efficace. Suscite partout des hommes et des femmes justes pour le gouvernement des nations. Couronne de succès toutes les entreprises humanitaires qui œuvrent pour l'humain créé à ton image. Donne aux populations la volonté et les moyens d'établir sur elles des régimes justes et droit. Pour les présents. Enfin, Seigneur, souviens-toi de nous tous ici ici assemblés. Tu connais nos vies et nos cœurs, nos soucis et nos luttes. Que la paix du Christ agisse parmi nous comme un ferment de, de ton royaume qui vient. Accompagne-nous sur les sur nos routes et fais de nous des ouvriers de paix. Et pour te dire tout ce que nous savons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 ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent qu le règne, la puissance et la gloire, siècle des siècles. Amen.